Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la migration de Little Rabbit. L'équipe en chef de Little Rabbit donne la dernière chance aux retardateurs dans le processus de la migration en cours. C'est ainsi qu'ils ont lancé la troisième phase de migration pour ces derniers. Et dans cette vidéo, nous allons parler du pourquoi le lancement de cette troisième phase de migration. Ensuite, parler de quand et comment se fera cette migration. Et enfin, terminer par les dernières mises à jour du projet Rabbit. La comparaison des ordres de la V1 et de la V2 de Rabbit est tellement frappante. Pour la V1 de Rabbit, on avait plus de 426 100 holders. Pourtant, pour la V2, nous n'en avons que 20 932 holders à l'heure actuelle. C'est ainsi qu'ils ont lancé la troisième phase de migration pour pallier à cet énorme fossé entre la V1 et la V2. Dans le canal dédié à la migration de l'Utel Rabbit, nous pouvions lire ceci. Je vous mettrai le lien de ce canal dans la barre de description. Là, vous pouvez l'intégrer pour être au parfum des dernières informations. Les étapes récentes de Literabbit Concours de même Literabbit. Les drops pour le cinquième lot des jetons V2. 20% de l'approvisionnement total est brûlé. Ce qui porte l'approvisionnement total brûlé de Literabbit à 53%. L'équipe nous informe que la migration finale va débuter le 20 octobre de ce mois. Et l'équipe met les utilisateurs en garde en disant ceci. Il n'y a aucune utilité si vous nous envoyez vos adresses de portefeuille pour la migration. Il n'y a aucune considération spéciale si vous le faites. Ils ajoutent aussi en disant « N'écoutez pas les autres et continuez à nous parler de la migration. » Attendez le formulaire du 20 octobre et suivez les étapes mentionnées de plus de nombreux utilisateurs ont soumis l'adresse de leur contrat au lieu de l'adresse de leur portefeuille donc cette fois assurez vous d'entrer l'adresse de votre portefeuille si vous n'avez pas reçu de jetons lors de la première migration remplissez à nouveau le formulaire une autre information intéressante dans ce sens est le farming de Little Rabbit. Little Rabbit informe sa communauté que le staking de Little Rabbit va débuter le 18 octobre à 2h GMT. Concernant le staking, l'équipe nous rappelle que la PR minimum est de 60% et que la durée de blocage est de 6 mois. Le staking de Little Rabbit commencera le 18 octobre à 2h GMT. On nous met en garde en disant que la personne qui va stacker ses lettres rabbit et les débloquer en moins d'un mois payera les frais de 35%. Au-delà d'un mois la personne n'aura rien à payer. En conclusion, la migration des lettres rabbit va débuter le 20 octobre de ce mois. Donc, intégrer le canal Telegram du projet en question. Pour être davantage informé. Ciao pour une nouvelle vidéo.